Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce webinar. Euh, on est pile à l'heure, je vois qu'il manque encore quelques inscrits. donc Je vous propose de patienter 30 secondes maximum et on revient vers vous. En attendant, si vous pouvez me laisser un petit message sur le chat pour me dire si vous avez euh, bien la présentation sous les yeux et si vous entendez bien ma voix. Merci beaucoup. Ok, parfait. Merci Julien, merci Sylvain, ça a l'air de fonctionner parfaitement et eh ben c'est très bien eh, encore euh, encore 15 secondes et on commence ensemble je vous ai assez fait patienter. Merci beaucoup de votre présence. Euh, on est ensemble aujourd'hui pour euh, ce webinaire. On va parler ensemble des bonnes pratiques pour piloter sa trésorerie efficacement. Donc déjà, je tiens à remercier Agicap qui nous accueille à Lyon euh, dans ses locaux pour ce co-webinaire. Avec plaisir. Bonjour à tous. Je commence par me présenter, Anthony. Donc, Je travaille au service marketing chez celle-ci. Euh, celle-ci, qui on est, très rapidement. Euh, celle-ci, startup Rochelaise, 70 salariés. On est installé sur le port des Minimes, donc, euh, face à la mer. Euh, on commercialise un outil en SaaS pour gérer efficacement votre société. CRM, facturation, compta. Euh, Aujourd'hui, celle-ci, c'est euh, plus de 4000 clients et environ 19 000 utilisateurs. À toi, Frédéric. Alors, du coup, Agicap, euh, c'est une jeune start-up lyonnaise qui est en pleine expansion. Euh, c'est très simple, en fait. Hein, nous, on développe un outil de pilotage de trésorerie en ligne, en fait, pour venir euh, faciliter et vous aider à piloter avec une vraie vision cash euh, votre entreprise. Donc, voilà, on est déjà à plus de 1200 PME clientes euh, depuis la création. Et comme je disais, on est en pleine expansion, on recrute. Donc, je vous invite à jeter un œil aussi sur notre page LinkedIn. On a beaucoup de, beaucoup de postes ouverts. Tout le monde est le bienvenu pour prendre pour, pour l'aventure avec nous. Je vois sur le chat qu'on a peut-être des problèmes de son. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde Ou euh, c'est juste. Euh, J'ai deux personnes. Si vous pouvez juste m'aiguiller, c'est OK. Non, ça va pour moi, c'est OK. Parfait. Alors on continue. N'hésitez pas à nous le dire hein, s'il euh, si y a des, des choses qui ne se passent pas bien. Euh, je vous donne un peu de contexte. Euh, Aujourd'hui, euh, celle-ci comme je vous le disais, solution CRM, facturation, compta, euh, veut s'ouvrir pour vous donner euh, la meilleure solution possible. Donc en fait, on a aujourd'hui des partenariats avec différentes solutions, avec les meilleurs acteurs euh, pour chacun de vos besoins. Et ce qu'on a identifié, ce que nos clients nous ont monté, euh, c'est vos besoins euh, pour piloter votre trésorerie. Je te laisse peut-être présenter Frédéric. Oui, bien ligne. sûr. Euh, alors la trésorerie, c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Il y a beaucoup de manières de l'aborder. Euh, on va l'aborder de manière assez large aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions particulièrement précises ou des interrogations, que ce soit sur les outils ou euh, sur un pilotage de trésorerie particulièrement fin, nous on est hyper ouvert, on a beaucoup d'experts qui travaillent avec nous, donc on serait ravi de répondre à toutes vos questions précises. Euh, en attendant, on va reprendre un peu les bases. Euh, bah, voilà pourquoi, en fait, est-ce qu'il faut piloter sa trésorerie euh, C'est très simple, donc on va parler de gestion de trésorerie, de plan de trésorerie, de pilotage, donc ça revient un petit peu toujours au même. Euh, il, y a, il y a des gros points. Donc le, le premier, déjà, on, on va limiter le risque de cessation de paiement. Hein, la trésorerie, c'est votre cash. Donc euh, il, faut, il faut être sûr de ce qui reste sur votre compte en banque, euh, combien de jours est-ce qu'il vous reste, est-ce que vous pouvez payer vos salariés, etc. Donc voilà, ça c'est le premier point. Vous pouvez aussi faire des économies, si vous pilotez finement votre trésorerie. Vous évitez les agios, vous évitez des commissions un peu bêtes euh, qu'on peut avoir sur des erreurs si on n'est pas assez attentif. Euh, vous pouvez aussi optimiser euh, votre argent. Vous, vous gagnez en fait de l'argent si vous placez votre excellente trésorerie. Si vous, avez, si vous pouvez vous le permettre, en fait, c'est des moyens aussi de toujours euh, grandir un petit peu puis faire rentrer, faire rentrer de l'argent dans les caisses finalement. Euh, un pilotage fin aussi, on, on, on insiste beaucoup là-dessus avec Agicab. Vous gagnez beaucoup de temps. Euh, voilà, la trésorerie, c'est quelque chose de central dans le pilotage d'une entreprise, dans la stratégie. Euh, ça veut dire que ça demande. Euh, beaucoup d'attention, mais il ne faut pas que ça soit trop chronophage dans le suivi. Euh, voilà, euh, vous pouvez aussi évidemment gagner en visibilité si vous utilisez bons outils, si vous avez euh, un suivi fin, si vous êtes bien organisé, si c'est régulier, si vous avez du prévisionnel on rentrera dans le détail un peu plus tard. Euh, voilà, mais vous pouvez gagner de la visibilité et évidemment euh, sécuriser vos besoins en c'est euh, crucial, ce que vient de, de vous énoncer Frédéric, euh, tout simplement parce que nous, on peut en témoigner aujourd'hui. Celle-ci, euh, la solution qu'on propose, on la vend au TPE, euh, on la vend à toutes sortes d'entreprises. Euh, et on se rend compte qu'on a en face de nous des personnes qui euh, sont à des moments en situation difficile, ou pourquoi pas en cessation d'activité, euh, à cause d'un défaut de trésorerie. C'est important de facturer ses clients, mais c'est important d'avoir une visibilité sur sa trésorerie. C'est pour ça qu'on qu pousse ce type de partenariat avec les meilleurs des, des, de ce type de segment, parce qu'aujourd'hui, la trésorerie, c'est le premier point de vigilance d'un entrepreneur. Il faut vraiment que ça rentre dans, dans, dans, dans les esprits. C'est déjà le cas pour plein de gens, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose d'ancré. Là, l'idée, c'est de, de vous donner ce partenariat pour que vous ayez une super visibilité trésorerie, que vous sachiez où vous en êtes, où vous allez atterrir, et de façon simple. avec moi Frédéric, mais là on est, on est d'accord, on est sur quelque chose qui va leur simplifier la vie, et on ne va pas demander à ce qu'une personne passe tout son temps à vérifier la trésorerie. Oui, exactement. C'est exactement ça, ouais. Très bien. Euh, on va... On va énumérer les problématiques. Donc, pour ce type de webinaires, on part toujours de problématiques qui nous sont remontées et qui nous poussent à créer des partenariats. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients qui pilotent manuellement euh, sur, euh, sur Excel. Euh, donc, c'est très rapidement quelque chose de dangereux, un euh, fichier Excel. Donc, on, en plus, ça prend beaucoup de temps. On a parlé du temps tout à l'heure. C'est dans le, les moyennes et les petites entreprises, euh, le temps d'un salarié, c'est crucial. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut vite dépasser et passer à autre chose. Des erreurs de saisie, euh, malheureusement, on est tous humains, on n'est pas des robots. Euh, forcément, il y aura des erreurs de saisie. Manque de visibilité sur le prévisionnel, euh, en effet, on pourrait même dire pas de visibilité sur le prévisionnel. Euh, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir euh, en gérant euh, manuellement votre trésorerie. Matrice très compliquée, euh, ça c'est évident, euh, vous allez devoir être un génie, euh, génie d'Excel pour ne pas vous tromper. Euh, consolidation multi établissement ça c'est très intéressant euh, cette possibilité. Si vous avez plusieurs marques, plusieurs établissements et que vous voulez avoir une trésorerie commune ou au moins un plan de trésorerie, euh, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place. Euh, une visibilité que nos clients ont du mal à trouver euh, sur le marché. Et bien sûr, euh, la possibilité de prendre des décisions au jour le jour, euh, rapidement, efficacement, sans se tromper. Euh, c'est aujourd'hui les problématiques qui, qui font d'un outil de trésorerie, un des premiers outils que vous devez adopter une fois que vous facturez. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, en fait, voilà, je, je vous permis du coup de lister un petit peu ce qui, chez nous, chez Agicap, en fait, sont à nos yeux des bonnes pratiques. En fait, voilà, dans le, la gestion de trésorerie, chacun, c'est très personnel aussi, que ce soit un taf, un RAF peut-être même le dirigeant ou si vous êtes seul ou peu, peu staffé pour ça euh, c'est quelque chose de très important on ne sait jamais trop euh, par où commencer on ne sait pas trop comment s'y prendre on se demande comment font les autres euh, donc voilà dans tous les cas il euh, n'y a pas une manière euh, donnée de piloter sa trésorerie chacun peut l'adapter à ses besoins à, sa, à son secteur, à son entreprise à son staff etc donc euh, après il y a quand même des bonnes pratiques euh, qu'on a listées ici qui sont assez importantes dans le sens où, en fait, si vous voulez vraiment piloter votre trésorerie de manière efficace, nous, c'est ce qu'on dit toujours, il faut vraiment avoir une vision cash de votre entreprise. Votre réseau, c'est votre santé, en fait, en tout cas pour votre société. Du coup, c'est très, très important de rester figé dessus. Vous devez être tout le temps dessus sans pour autant perdre trop de temps et sans faire certaines erreurs. On viendra après sur les petites erreurs à éviter. Mais déjà, premièrement, en fait, une des premières choses à faire, c'est anticiper. C'est très, très important. Vous devez euh, être capable d'identifier les postes d'encaissement, de décaissement euh, de manière exhaustive quand vous créez votre prévisionnel en fait, ou votre plan de trésorerie. Euh, il faut aussi, il y a des petites choses, il ne faut jamais oublier l'URSAF, des choses comme ça, ou la TVA décaissée, encaissée. Ce n'est pas toujours évident. Euh, il faut aussi être capable d'identifier les périodes creuses. C'est-à-dire que vous ne tombiez pas dans le piège d'être surpris par... Euh, une baisse d'activité, etc. Donc, toujours avoir une vision un peu plus, un peu plus loin que la semaine qui arrive. Euh, voilà, évidemment, ça, je pense que je rien à personne. Être très, très vigilant sur les, les délais de paiement avec vos, vos fournisseurs et vos clients, de toujours jouer un petit peu entre les deux, de ne pas tomber dans le, finalement dans le vide entre les deux et de vous faire plaisir. Euh, voilà, euh, ne ratez pas d'échéance, évidemment. Et aussi, pensez toujours TTC dans vos calculs. C'est une petite astuce qu'on nous a fait remonter, on n'y pense pas tout de suite, on a tendance à penser en taxe. Euh, voilà, le TTC, c'est quand même le cash qui rentre, qui sort, il y a des fluctuations, donc bien pensé à le prendre en compte. Euh, ensuite, il faut être précis. Euh, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas spécialement rigoureux, il faut absolument le devenir. Euh, dans le sens, en fait, si vous voulez que ça soit un outil dessus au quotidien, il faut que ça soit un outil fiable. Euh, si vous n'êtes pas rigoureux dans la saisie, dans la vérification de ce que vous avez saisi, on a vite fait de, de faire une petite erreur et ça peut biaiser toute la matrice en fait. Donc voilà, soyez rigoureux, prenez le temps parce que sinon si vous ne prenez pas ce temps-là, votre, votre outil de pilotage n'aura plus de, plus de sens. Euh, évidemment, il faut être très très clair pour vous et pour euh, votre fait du reporting. Euh, il faut, euh, voilà, ce n'est pas de la compta, vous avez un comptable, peut-être que vous, vous faites... Euh, la compta de votre côté, euh, la compta c'est le passé, euh, la trésorerie c'est le présent et le futur. Donc euh, il faut faire très très attention à ça, pensez-y, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est votre santé, il faut avoir une vision cash, euh, vraiment la trésorerie ça doit être le centre de vos préoccupations chaque jour. Parce qu'en fonction, voilà, fonction de votre secteur, vous allez être euh, plus ou moins sur de l'hebdomadaire, du mensuel, du journalier, ça va dépendre, mais euh, il faut savoir ce qu'il y a euh, dans votre trésorerie, c'est vital. Euh, voilà Aussi, la partie reporting, euh, utilisez un reporting actionnable, dans le sens où voilà, vous avez peut-être des prêts en cours, vous allez discuter avec votre banquier, ça arrivera forcément. Euh, il faut être capable d'aller à l'essentiel facilement. C'est-à-dire que si vous utilisez par exemple Excel, euh, faites-vous un deuxième onglet à côté pour être sûr d'avoir une vision claire de reporting. Tout le monde n'a pas le temps ni euh, la capacité de rentrer dans votre réflexion en 5 minutes. Donc voilà, il faut être capable d'aller à l'essentiel avec l'information de manière simplifiée, plus ou moins graphique, ça c'est à vous de voir. Euh, voilà, après, dans aussi les bons outils, j'imagine que la plupart d'entre vous gèrent ça sur Excel. Euh, c'est très classique, hein, je, je suis presque sur le point de que tout le monde l'utilise sur Excel ici. Euh, il y a beaucoup d'outils aussi, comme Sage, CJ des Quadras, de Lucille de Caisse, etc. Plein de Lucelle vous offre une une extension pour le pilotage de trésorerie. Donc, c'est intéressant. Il faut il faut saisir l'information que vous, vous pouvez en tirer, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir un Excel euh, pour centraliser tout ça. Utilisez aussi les outils autour. Euh, voilà Pensez à, à tirer le meilleur de chaque outil, le plus d'informations, le plus de visibilité, euh, avec tout ce que vous avez, pour rien, rien laisser euh, au hasard, en fait. Après, je reviendrai aussi sur Agicap, ce qu'on est capable de faire à ce niveau-là. Euh, voilà, donc ça, ça va être un petit peu les, les grands points. Donc, une fois de plus, hein, c'est très, très large. Euh, on pourrait rentrer beaucoup plus dans le détail. Ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on n'a pas le temps. Euh, ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui mérite d'être creusé. N'hésitez pas, si vous avez des questions bien, euh, bien particulières, on sera ravis de les traiter euh, par la suite. Euh, voilà, ensuite, euh, pour les erreurs, en fait, voilà, nous.. On fait souvent en face à des petites erreurs, c'est un peu toujours les mêmes, entre guillemets, ou c'est surtout des erreurs de comportement et de gestion de trésorerie plus au global, plus que des erreurs techniques. Euh, voilà, il y a une petite chose euh, qu'on vous a fait remonter aussi régulièrement, les petites sommes. Euh, vous pouvez biaiser jusqu'à 5% de votre chiffre d'affaires en arrondissant euh, toujours facilement, en fait, parce que c'est vrai que les centimes, on n'y pense pas, mais un petit centime plus un petit centime, à la fin, ça a un vrai impact. Donc, voilà, ça peut aller jusqu'à 5% du chiffre. C'est pas négligeable, surtout en fonction des volumes que vous pouvez faire. Euh, voilà, le, la partie prévisionnelle, euh, extrêmement, extrêmement importante. Euh, comme je disais, la trésor, c'est le présent, mais c'est aussi le futur. Vous devez être capable de, de vous rendre compte de ce qui vous attend, vous devez être capable d'anticiper une fois de plus. Euh, donc, mettez votre prévisionnel constamment un jour, ne le faites pas en début de mois, parce qu'en fait, euh, vous, comme nous, vous savez que tous les jours, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, et ça influe sur ce qui va se passer. Donc euh, votre prévisionnel, il doit être constamment mis à jour. Euh, ensuite, voilà, nous, ce qu'on appelle faire l'autruche, c'est On voit beaucoup de dirigeants qui euh, refusent un petit peu euh, consciemment ou inconsciemment d'imaginer de... des scénarios pas forcément agréables, dans le sens où ça peut mettre en péril beaucoup de choses. Mais voilà, même si euh, il faut rester toujours optimiste hein, dans le pilotage, ça c'est encore un autre sujet, mais euh, pensez bien dans la trésor à tout anticiper et tout imaginer. C'est-à-dire que même les plus mauvais scénarios sont des scénarios possibles. Donc, projetez-vous, faites des essais, euh, worst case, best case. Euh, voilà, il faut penser à se projeter. Ne flambez pas. Euh, après, voilà, nous, euh, même si vous êtes cash riche, ce qu'on aime qu bien dire ici, euh, gardez une trésorerie saine. Vous ne savez pas ce qui peut vous attendre. Surtout si vous, votre prévisionnel est figé, vous n'aurez aucune visibilité. Donc, gardez un prévisionnel souple. Euh, et surtout, garder toujours un petit matelas. Euh, on a vu, on voit aussi, euh, on voit ce qui se passe dans les tendances et souvent on voit beaucoup d'erreurs qui viennent de, de dépenses trop fortes et pas assez d'anticipation et ça coûte parfois très très très cher. Euh, une fois de plus la rigueur, euh, il faut être très très méticuleux dans la saisie. C'est ce que je disais, si vous faites une erreur, euh, on, on, on peut plus baser sur la matrice que vous êtes en train de travailler. Donc, ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que s'il y a des erreurs qui remontent, ça va être très, très dur de les tracer. Euh, voilà. Donc, faites très attention. Prenez le temps, mais pas trop, euh, pour, pour bien relier vos matrices et, et faire en sorte que vous vous basez sur des outils euh, fiables, en fait. Et euh, voilà. Une fois de plus, le, ne vous reposez pas sur vos lauriers. La trésorerie, c'est l'itération constante. Euh, Nous-mêmes, chez Agicap, on revoit les méthodes, on s'inspire, on échange avec nos clients, voir qui fonctionne comment. Euh, c'est jamais figé, surtout pas surtout pas. Euh, prenez bien le temps d'itérer, échanger avec d'autres euh, dirigeants, d'autres DAF, d'autres RAF j'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre vous mais euh, pensez bien à itérer constamment pour, euh, pour avoir le, la pertinence la plus forte dans votre suite trésorerie. Euh, je vous ai mis aussi un petit lien vers un article de blog euh, qu'on qu avait fait chez Agicap en fait, qui traite un peu plus en détail que ce qu'on est en train de faire là la, la construction d'un prévisionnel euh, voilà si jamais vous faites face au, à ce problème là ou vous avez du mal à vous projeter on a un article qui traite euh, qui traite ça dans le détail donc je vous invite à aller le voir vous aurez beaucoup d'infos et toute une méthode une, une rigueur pour le construire aussi donc euh, ça pourra vous accompagner euh, dans vos nouvelles résolutions euh, de pilotage de trésor Je vais, euh, avant de vous présenter plus en détail nos solutions, je vais juste revenir sur ce que disait Frédéric. Donc, C'est très intéressant d'avoir ce, ce, ce type de conseil. Euh, moi, je voudrais juste rappeler quelque chose. On parlait de de, de, de personnes qui travaillent sur Excel. Euh, nous, aujourd'hui, chez celle-ci, on, on commercialise un outil de CRM facturation comptable, Et on a eu, euh, des années en arrière, encore aujourd'hui, des personnes qui nous disent qu'ils gèrent leur prospection, leur facturation sur Excel. Euh, C'est quelque chose qui existe quasiment plus. Euh, aujourd'hui, tout le monde a compris la valeur d'un outil de facturation, d'un outil de CRM, avec de la sécurisation, avec euh, du, du temps gagné, avec de l'automatisation, pardon. Euh, tout ce qui fait la valeur d'un outil, comme nous, on peut le commercialiser chez celle-ci. Ben, on peut le transposer directement euh, chez Agicap. Aujourd'hui, la valeur que vous apporte Agicap en gain de temps, euh, en sécurisation de trésorerie, euh, en, en le temps gagné euh, et la, euh, comment dire, cette sécurité que vous gagnez euh, tous les jours, hein, vous rend serein pour vous attaquer à d'autres tâches. C'est euh, crucial. Euh, si vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup cette remontée. Donc, il euh, euh, faut vraiment vous pencher sur, euh, sur cette idée, sur cette solution. Surtout que, j'en viens à, à celle-ci, surtout que chez celle-ci, on vous propose donc euh, une solution euh, qui va vous permettre d'aller chercher des nouveaux clients avec un CRM. Dans cet outil CRM, vous allez avoir euh, plein de fonctionnalités qui vont vous faire gagner du temps un outil de facturation qui va vous permettre de transformer des devis en facture, euh, qui va vous permettre d'envoyer en comptabilité. Et pour finir, un outil de comptabilité qui va aller jusqu'à la trésorerie. Ça veut dire qu'en fait, on va faire le lien avec Agicap. Euh, tout à l'heure, euh, Frédéric, tu disais très bien qu'il y avait le passé avec la facturation et la comptabilité et le présent et le futur avec la trésorerie. Bah, ce qu'on vous propose là, c'est un schéma complet. Euh, le passé, nous, on va s'en occuper. On va vous on va vous aider à aller chercher des nouveaux clients, à les deviser, à les facturer. Et puis, Agicap va vous aider à, à sécuriser votre trésorerie et surtout à vous donner une visibilité. Et quand on a les informations, on est maître de, de, de l'avenir. Se, se, se voiler la face, faire le truc, ce n'est jamais une solution. Et, et donc, nous, ce qu'on vous donne, c'est la possibilité de gérer la totalité de ce cycle. Et exactement. Bah, du coup, je vais prendre le relais aussi sur ce qu'on est capable de vous offrir comme... Comme euh, service avec AGCAP, je vous rebondis sur, sur ce que tu disais. Euh, en effet, euh, bah c'est le cas pour le CRM où les gens utilisaient euh, beaucoup Excel avant. Maintenant, il y a des outils. Ces outils sont acceptés et la valeur est complètement perçue. Euh, nous, on arrive exactement pareil côté trésorerie. En fait, on a beaucoup de nous, nos clients pilotés sur Excel avant. Euh, et depuis qu'on a nos, nos, nos, notre équipe d'experts qui leur a montré un petit peu la valeur GCAP, ce qu'ils étaient capables de faire avec, en fait, les, les, la plupart ont switché tout de suite sur un Gcap dans le sens où euh, en fait on a beaucoup de, de fonctionnalités qui vont vous faire gagner du temps, euh, du temps de la fiabilité euh, typiquement en fait pour le, par exemple le suivi de trésorerie on va avoir une synchronisation bancaire automatique plus de problèmes de saisie manuelle plus de, plus de risques d'erreur de, en fait là vous êtes sur une fiabilité maximum et en temps réel donc euh, voilà vous, vous pouvez euh, comparer votre prévisionnel, vos objectifs euh, avec ce qui se passe en temps réel euh, sur votre compte bancaire, donc ce que vous avez pour de vrai, en cash. Euh, on a toute une partie prévisionnelle intelligente, qui est aussi une grosse valeur ajoutée de notre outil. Euh, le principe, en fait, vous allez définir des objectifs. Euh, on a tout un, un script de machine learning, en fait, qui va analyser et catégoriser vos flux automatiquement et se projeter aussi dans le futur euh, pour vous aider, en fait, à avoir une vision euh, cash, une fois de plus, de ce qui va se passer, en fait. C'est-à-dire qu'à deux... Euh, à trois mois, à un an, en fait, vous pouvez piloter votre, votre trésorerie un peu dans le futur, vous projeter et anticiper pour revenir, pour revenir là-dessus. Et euh, évidemment, c'est une SaaS en ligne, donc particulièrement collaboratif. Euh, vous pouvez travailler à plusieurs dessus, avoir plusieurs rôles, euh, passer la main de DAF, ADG, de dirigeants ou même avec, euh, avec votre banquier, etc. Vous pouvez euh, préparer l'ouverture de nouveaux établissements, je pensais avec les scénarios aussi, échanger en fait vraiment avec euh, toutes les personnes qui gravitent autour de votre trésorerie et, euh, et voilà, également faire du reporting, des exports, tout est personnalisable. Ce n'est pas vous qui vous adaptez à l'outil, c'est l'outil qui s'adapte à vous, donc à vous et vos méthodes de gestion de trésorerie très personnelles. Donc euh, voilà, on va être dans l'autorisation et finalement, on reprend un petit peu les, les points que j'énumérais plus tôt et, et voilà, en tout cas, on a beaucoup de clients et tous ceux qui sont passés aujourd'hui sur RGCAP sont extrêmement satisfait du gain de temps et de la fiabilité d'outils, etc. Donc voilà, on serait ravis d'échanger avec vous aussi sur toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir. L'idée, de tout ça est très claire. Hein. L'idée, c'est vraiment que vous ayez le meilleur schéma d'acquisition et de gestion de votre entreprise possible. Donc voilà, il vous faut un outil de CRM. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut travailler. Il vous faut un outil de gestion pour votre trésorerie, c'est comme ça aussi. Il faut, voilà, nous, on vous propose les nôtres, bien évidemment, il faut les essayer, il faut échanger avec nos, avec nos conseillers, mais en effet, pour, pour être serein, pour avoir une bonne évolution de votre entreprise, il faut travailler avec ce type d'outils. Je vais passer sur la dernière slide, je crois qu'on a un cas client. Euh, donc voilà, l'idée vraiment c'est de vous proposer donc vous pouvez le voir sur celle-ci, sur notre marketplace on vous propose des partenariats avec différentes solutions pour compléter celle-ci, pour allonger la, les possibilités que vous avez avec celle-ci et là par exemple on a un cas client si tu veux, si tu veux le présenter oui bien sûr, euh, en fait Module hein, c'est un client qu'on a en commun comme beaucoup d'autres euh, qui finalement alors eux ils font du paysage intérieur vous pouvez voir une photo de leur produit euh, après voilà il n'y a, a pas vraiment d'importance au produit dans le sens où en fait on a des solutions qui sont très très ouvertes, qui s'adaptent un peu à tous les, tous les types de secteurs. Euh, et voilà typiquement le cas de module en fait, euh, vous pourrez voir après dans la petite vidéo euh, comment ça fonctionne exactement. Euh, mais vous avez des enjeux un peu particuliers qu'on retrouve aussi euh, chez beaucoup d'autres clients. Besoin d'une vision claire, d'évolution de, de leur activité, en fait euh, pareil c'est être au courant de ce qui se passe réellement en temps réel, s'appuyer dessus en fait. Euh, des ratios adaptés pour piloter leur trésorerie d'un secteur à l'autre, En fait, on ne va pas avoir les mêmes ratios euh, on ne va pas avoir les mêmes KPI euh, vous allez vous baser sur des choses différentes et en fait, euh, ça c'est facilement euh, intégrable euh, comme ça vous pouvez voilà, reprendre un petit peu vos petits repères de, de pilotage euh, vous pouvez synchroniser les factures avec votre dashboard de suivi En fait, hein, d'où la complémentarité des, des deux outils euh, vous avez aussi toute la partie prévisionnelle euh, ça c'était un gros point aussi pour un module qui est, qui, est, qui est une start-up aussi en phase de croissance donc comme tout le monde besoin de se projeter, euh, besoin de savoir ce qui se passe euh, voilà et puis toujours euh, une nécessité d'analyser le, les données, le cycle de vente avec la partie CRM euh, le cash flow avec la partie trésorerie donc voilà c'est un très très bon exemple dans le sens où finalement il intègre parfaitement les deux solutions de manière complémentaire euh, voilà en utilisant vraiment toutes les les fonctionnalités clés de chaque outil, donc je pense que Module, est, on était ravis de travailler avec eux d'ailleurs. Ouais, Module est, est l'exemple parfait d'un de nos clients qui utilise très bien notre solution, qu'on est ravi et qui avait besoin de plus, ça veut dire qu'ils besoin, euh, ils ont bien compris les enjeux de la trésorerie, euh, ils avaient besoin d'aller encore plus loin, donc on a pu travailler ensemble euh, et, et euh, passer... Sur ces deux solutions vraiment main dans la main, c'est l'idée de notre marketplace. D'ailleurs, nous modules, on va les interviewer cet après-midi, donc on vous partagera également ce, ce petit reportage. Mais ouais, c'est un, un cas client très parlant. On est à 24 minutes, on a dépassé un petit peu. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Frédéric Rien, super. On peut passer aux questions. Comme promis, on va répondre à vos questions. Donc, vous pouvez, en fait, dans l'onglet chat, si vous avez des questions pour nous, les poser, euh, que ce soit sur l'interaction de nos deux solutions, euh, des questions sur celle-ci, des questions sur Agicap. Euh, on est là pour y répondre. Dites-nous. Ah, on a peut-être été très clair et il n'y a pas de questions, c'est possible. aussi. <rire> ok, alors, on les récupère plutôt sur l'onglet chat, mais je vais aller voir tout de suite. A priori, il y a des questions. Ah oui, euh, je vais déjà répondre à, à... On a deux questions avant de passer sur l'onglet sur sur euh, questions. Euh, J'ai combien ça coûte Donc On va peut-être le prendre pour une ou deux solutions. Euh, pour celle-ci, on a euh, la possibilité directement sur le site euh, d'interagir avec vos besoins. Ça veut dire que vous allez identifier le nombre de personnes qui ont besoin d'utiliser euh, la fonctionnalité CRM, la fonctionnalité facturation, la fonctionnalité compta, et euh, ça va directement vous donner le tarif. On fonctionne de manière, nombre d'utilisateurs, de minimum chez celle-ci, euh, et euh, les besoins en fonctionnalité. Donc, allez voir, euh, ça vous permet vraiment d'avoir une tarification euh, directement. L'idéal reste de nous donner un petit coup de téléphone ou un mail, mais vous pouvez aller voir sur notre site. Une question pour toi Alors, même question. Euh, voilà, nous, ça, le, le coût en fait, on va être sur des, des abonnements annuels, mensuels. Euh, ça démarre à 99 euros en mensuel, et ça peut aller en fonction de des fonctionnalités dont vous avez besoin, euh, du nombre d'utilisateurs, du nombre de comptes bancaires. Euh, ça, peut, ça peut monter jusqu'à 500. Et après, il y a du sur-mesure. On peut encore rentrer, rentrer beaucoup plus dans le détail. Euh, voilà, le, vous, vous pouvez voir sur, sur un Gcap. Il y a toutes les, toutes les grilles de prix. J'enchaîne du coup avec la deuxième question. Euh, si euh, on peut avoir accès à un compte test pour tester la solution. Euh, évidemment, euh, oui, c'est possible. En fait, nous, à GK, vous avez juste à... À vous connecter, créer un compte, c'est gratuit, il n'y a aucun engagement. Et là, vous avez accès en fait à un jeu de, de données fictives. Vous pouvez piloter un petit peu, voir à quoi ça ressemble, euh, et puis tester un peu les différentes fonctionnalités. Et puis évidemment, si vous avez des questions, vous avez juste à poser des questions sur le chat ou alors euh, contacter un expert qui pourra euh, vous montrer très rapidement euh, toutes, les, toutes les fonctionnalités. De mon côté, la réponse c'est un peu identique. Vous avez 15 jours de test euh, accessibles directement depuis notre site internet. Donc, vous renseignez vos coordonnées, on vous donne l'accès à un compte test, vous aurez des données. Vous allez pouvoir jouer avec la solution, euh, avec toutes les fonctionnalités si vous le souhaitez. Euh, la meilleure euh, décision serait quand même de passer euh, par un démonstrateur qui prend une heure de son temps maximum et qui vous montre en fait la solution en condition réelle, qui vous demande en fait vos impératifs, vos besoins, euh, la configuration de votre société, et qui va pouvoir vraiment vous montrer euh, là où celle ci répond parfaitement, là où celle ci pourra peut être répondre un petit peu moins. Donc on, on joue en totale transparence. Euh, mmh. Je vais passer rapidement sur l'onglet questions. Je regarde juste euh, la dernière. Comment va se faire l'intégration Agicap, celle-ci? Euh, alors, on a euh, aujourd'hui on travaille beaucoup ensemble euh, pour avoir une intégration euh, automatique, un bouton qui puisse euh, directement vous emmener dans Agicap. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on vous donne la possibilité d'extraire vos données et de les importer euh, dans Agicap de façon simplifiée euh, pour que vraiment on puisse travailler ensemble. L'idée ce serait que dans. Euh, dans quelques temps, je ne vous donne pas de délai parce que sinon le, le, nos devs vont me taper dessus, mais euh, qu'on puisse vraiment avoir un bouton et envoyer de la donnée vers un Gcap et qu'on travaille encore plus euh, en intégration. Mmh. En tout cas, ça reste extrêmement simple pour le moment, hein. c'est juste importer, exporter, réimporter des données, c'est euh, très rapide et extrêmement fiable parce qu'en fait, il n'y a aucune, aucune action manuelle dans le processus. Alors, j'ai bien accès à vos questions, en effet, on en a quelques-unes. Alors, on va remonter... Dans l'ordre. Euh, J'ai une question de Julien. Alors c'est peut-être une question technique, je ne sais pas si tu veux y répondre. Euh, oui, sur l'importation. Euh, Julien, on ne va pas rentrer tout de suite dans les détails. Euh, on va revenir vers toi après le webinar pour, euh, pour euh, discuter de tout ça, parce que là je pense que c'est très particulier à ton compte. Euh, voilà on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite on traitera ça après par contre on revient vers toi juste après on a une autre question également pour Agicap alors si on travaille avec NetSuite euh, oui alors en fait euh, nous Agicap c'est très simple c'est exactement la même chose que pour le cas de celle-ci nous euh, on a la synchronisation bancaire qui est automatique et derrière en fait peu importe euh, le, le logiciel que vous allez utiliser l'ERP, les Sage etc bref euh, en fait, vous allez pouvoir exporter et réimporter euh, toutes les données. Donc, en fait, tu aura pas de connecteur à proprement parler. Euh, voilà, comme disait Anthony, juste un petit bouton. Euh, ça va être juste un export/import. Euh, ça va être la seule manipulation manuelle euh, qu'il y aura à faire. Donc, euh, voilà. En tout cas, JCAP est vraiment euh, compatible avec tout. Toujours complémentaire, en fait, dans, dans le même, dans la même veine que que pour celle ci Je regarde euh, également grand. beaucoup de questions pour, bah, écoute, pour toi, hein. beaucoup de questions pour Agicap. Ouais. Euh, possible de voir une démo live une intégration, celle-ci Agicap. Euh, oui, alors une démo live, en fait, si le plus simple avec les démos, c'est de ne pas hésiter. Nous sur notre site, vous avez juste un petit bouton avec euh, vous marquez demander une démo et ça va être un expert en fait qui va vous contacter tout de suite et qui eux ont la main sur toutes euh, les intégrations, tout le tout l'outil, tout donc euh, typiquement vous pouvez leur demander directement de faire une, une intégration euh, celle-ci à GICAP, vous montrer à quoi ça ressemble, et euh, voilà je pense que le, les experts euh, d'un côté comme de l'autre pourront vous, vous faire cette démo, il n'y a, a aucun souci. Complètement, ça peut même être une, une potentielle idée pour nous sur la Marketplace de, de, de vous mettre une vidéo euh, de, de, de ce fonctionnement, pour que vous l'ayez en, en quelques minutes, on va travailler dessus, on va essayer de vous donner quelque chose euh, rapidement. J'ai une autre question de Sylvain euh, qui demandait si celle-ci... Euh, euh, était compatible avec une solution donc là en l'occurrence on parle de Pipedrive parce que euh, Sylvain aimerait utiliser celle-ci pour la facturation euh, donc oui en effet, euh, on a une API ouverte ça veut dire que celle-ci vous pouvez connecter avec une multitude d'outils, euh, vous pouvez bien sûr venir chez celle-ci pour la facturation euh, je pense que vous passerez également sur le CRM mais je vous laisserai juge euh, mais oui en effet, venez vers nous on vous, on vous présentera un petit peu notre outil de facturation et on vous montrera comment on peut se connecter avec d'autres outils euh, on est à 31 minutes. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Euh, sachez qu'on va, va récupérer, hop, on va récupérer de toute façon l'intégralité des questions et des échanges. Donc, euh, on reviendra vers vous si besoin. Alors. On a des questions un petit peu plus techniques, euh, une question sur le webinar plus générique. Oui, en effet, il sera disponible oui. en fait. Euh, à partir du moment où vous êtes inscrit au webinar, vous allez avoir un lien pour voir le replay. Nous, on va également vous mettre le lien sur le fond de celle ci sur le site internet, où vous pourrez aller le, le, le voir si vous le souhaitez, et puis on partagera également avec Agicap si vous voulez communiquer dessus. Euh, pour le reste des questions on est pile à 32 minutes, c'est très bien pour le reste des questions, on revient bien sûr vers vous euh, du côté celle-ci, vous pouvez nous poser les questions sur le chat, donc sur le site internet il y a un onglet en bas à gauche euh, on a, on a des, des vraies personnes physiques qui vous répondront euh, à vos questions et que vous si, qui vous enverront si nécessaire vers, vers les bons services tout pareil pour HGCAP <rire> sauf que c'est en bas à droite ok, eh ben, <rire> génial, merci beaucoup à tous de votre présence et encore une fois, merci à HGCAP de nous avoir accueillis merci. et je vous dis à très bientôt